Bonjour, chers élèves de 5e4 du Collège d'Orthez. Nous avons bien reçu votre message. Nous sommes heureux et fiers que vous ayez choisi de raconter nos aventures spatiales. Que la force de l'imagination soit avec vous. À très bientôt!